Bonne année Je suis Cyril, professeur à Ensemble en français. C'était un grand bonheur de vous enseigner le français en 2019. Je vous remercie pour tous les efforts que vous avez faits et je ferai de mon mieux pour vous aider à continuer à progresser en 2020. Je vous souhaite une excellente et Nouvelle année. Bonne année 2020. Et à bientôt